Comme ça Ouais Cool, c'est parti Attends, qu'est-ce qu'on dit On dit coucou On dit bonjour, bonjour, comme tu veux. Ok, bonjour. 3, 2, 1. Bonjour. Bonjour. bonjour Si vous avez une relation idéale avec votre enfant, si vous pratiquez déjà avec lui l'écoute active au quotidien, si vous connaissez la méthode gagnant-gagnant pour résoudre les conflits parents-enfants, alors, ce message n'est pas pour vous. Mais par contre, quand même, là, tu as oublié quelque chose. Hein euh, si ça les arrive d'avoir souvent des crises de leur enfant et tout, ben, euh, quand même, euh, là. Euh, D'accord, même... effectivement, j'oubliais quelque chose. Vous arrive-t-il régulièrement de vous énerver contre votre enfant qui ne vous écoute pas En avez-vous plein le dos de ne pas arriver à vous faire entendre Êtes-vous fatigué de vous mettre en colère Voudriez-vous mieux communiquer avec votre enfant Mieux le comprendre mais qui comprennent également vos besoins Si la réponse est oui, alors nous avons une bonne, bonne nouvelle. nouvelle pour vous. Oui. On claque des doigts Hop là